L'alphabet en français. Écoutez et répétez. A comme alligator. B comme bison. C comme canari. D comme dauphin. E comme éléphant. F comme fan. G comme girafe. H comme hamster, I comme iguane, J comme jaguar, K comme koala, L comme lion, M comme mule, N comme narval, O comme orque, P comme panthère, Q comme quetzal, R comme rat, S comme scorpion, T comme tigre, U comme urial, V comme vautour, W comme wallaby, X comme xerus, Y comme yak. Z comme zèbre.